Yeah. Ah. Uh, get my Saint Miriam buzz. Barbie on the beat! Bobby, mon chef prend un chien, ça commence, ça s'abole comme un volet. Comme évolué. un Mr. Freeze, connu et reconnu, dans mon tombeau plein de glaçons. Ce que j'appelle du rap, pas de faguette, garçon. Encore une fois, je plus sur le ring, pour un combats combat sur le ring, champion. C'est ce que j'appelle du pays de champion. À vous, c'est de la poésie, garçon. J'avoue au blabec, mon instruit que je mange froid comme la vengeance. Tiens, je vais te le péter, ton caisse de 2 minutes 50. Freeze à la permanence, ça s'abole comme un volet. Ben, la d'emmener d'un des j'étais un putain à la cœur, un conspirateur, le fou pire, un est Bollé, moi j'ai une sième année Moi j'ai le fond chien, Sacrement ça vole comme un bolé Comme un Mr Freeze, connu et reconnu dans mon tombeau plein de garçons Ce que j'appelle du rap, pas de faguette, garçon faut le plus sur le ring, pour derrière combat sur le ring, champion. C'est ce que j'appelle du pays de champion. À vous, c'est de la poésie, garçon. Ça ça va au blobek, mon instru que je mange froid comme la vengeance. C'est un jeu de le péter, ton petit caisse de 2 minutes 50. Freestyle en permanence, ça s'abole comme un volet. Benava donne des rapport, J'étais un putain la cœur, un conspirateur, le poupée un acide voleur Le Pète de Son. Yeah. Ah. 45 mm de moi, j'ai le fond chien, chiasse, sacrément, ça, cramait ça cramait à s'abole comme, comme un, volet. un volet Comme un Mr. Freeze, connu, ah, et reconnu, ah. dans mon tombeau plein de glaçons. Ah. Ce que j'appelle du rap, pas de faggotte, garçon. Encore une fois de plus sur le ring, trois derniers combats sur le ring, champion. C'est ce que j'appelle du pays de champion. À vous, c'est de la poésie, garçon. D'avoue, au blobec, mon instru que je mange froid comme la vengeance. C'est je jeu de le péter, ton petit caisse de 2 minutes hein. 50. Prest à en permanence, ça s'abole comme un volet Ben, la d'emmener des un putain à cœur, un conspirateur, une un le pèteur de son. Bolez! Moi j'ai une sixième année! Moi j'ai le fan à sacrement, ça bolle comme un bolé! Comme un Mr. Freeze, connu reconnu dans mon tombeau plein de glaçons! Si j'appelle du rap, pas de fagette! Encore une fois le plus sur le ring, pour un dernier combat sur le ring, champion C'est ce que j'appelle du bébé de champion, à vous c'est de la poésie garçon Ça vaut au mon instru que je mange froid comme la vengeance Je te le pète les tops de de 2 minutes 50 Freestyle en permanence, ça vole comme un bolet Ben avant de donner rappeur, je un putain à coeur, un conspirateur Le plus un astuce voleur, le pète de son Bobby on the beat. On the beat. On the beach